L'initiative de Homo Nuclear House sur euh, le nucléaire est tout à fait exceptionnelle en France. En fait, c'est de rassembler euh, énormément de documentation, mais aussi de l'analyser. Et euh, je suis vraiment impressionné euh, par autant euh, l'amplitude l'ambition de ce projet que l'excellence de son exécution.